Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie du nerf glossopharyngien. Pour cela, on adoptera le plan suivant introduction, origine apparente et réelle, le trajet et les rapports, les branches collatérales, les branches terminales, les connexions de ce nerf, la fonction de ce nerf. Et une conclusion. Pour introduire, le nerf glossopharyngien est un nerf mixte, destiné à l'oreille moyenne, à la langue, à la parotite et au pharynx. Plusieurs atteintes à différents niveaux, dont des tableaux sémiologiques variés. Concernant son origine, on va commencer par l'origine apparente. Il émerge par cinq ou six racines, comme vous voyez à ce niveau-là, du sillon postérolatéral de la moelle allongée ou de la bulle rachidienne, au-dessus des nerfs vagues, comme vous voyez. Ces racines forment deux troncs accolés, comme vous voyez, un tronc supérieur sensitif et un tronc inférieur moteur. Pour l'origine réelle, on a deux types de noyaux, les noyaux moteurs et les noyaux sensitifs. Concernant les noyaux moteurs, on a la partie supérieure des noyaux embagues qui émet des neurofibres motrices destinées aux muscles stylopharyngien et styloglosses. Le noyau salivaire inférieur est parasympathique et il est localisé entre le noyau salivaire supérieur et le noyau ambigu. Pour les noyaux sensitifs, on a le noyau du 5 somatosensitif qui contrôle le tiers postérieur de la langue, l'oropharynx, le méa acoustique externe et la face interne du tympan. On a aussi la partie supérieure du noyau solitaire qui reçoit des neurofibres sensorielles gustatives du tiers postérieur de la langue et de l'isme du gaussier, mais aussi des neurofibres sensitives provenant du sinus et du glomus carotidien. Maintenant, on va parler du trajet et du rapport. Au niveau de la fosse crânienne postérieure, le nerf présente un ganglion supérieur ou ganglion d'Herenritter qui est inconstant. Puis, il se dirige en avant et latéralement dans la citerne cérébelleuse médulaire. Il répond en haut au nerf vestibule cochléaire et au nerf facial, comme vous voyez à ce niveau. En avant, il répond au nerf hypoglosse, comme vous voyez à ce niveau et à l'artère cérébelleuse inféro-antérieure. en arrière elle répond au flocculus du cervelet en bas elle répond au nerf vague comme vous voyez à ce niveau là le nerf vague et au nerf accessoire voilà le nerf accessoire. Concernant son trajet au niveau du foramen jugulaire au trop déchiré postérieur, il traverse la partie antérieure du foramen jugulaire avec le sinus pétro inférieur. Le ligament jugulaire le sépare en arrière du bulbe supérieur de la veine jugulaire interne et des nerfs vagues et accessoires. Il s'inflige et devient vertical et il présente, à la sortie du foramen jugulaire, son ganglion inférieur. Concernant les rapports au niveau de la région rétrostylienne, il descend en avant et contre le muscle constricteur supérieur du pharynx en côtuyant le bord postérieur du muscle stylopharyngien. Il s'incurve et gagne la face profonde du muscle stylogloss. Il répond en arrière et latéralement à la veine jugulaire interne au ganglion inférieur du nerf vague et au nerf accessoire. Aussi, il répond au nerf hypoglosse. Sur la partie médiale, il répond à l'artère carotide interne et au ganglion cervical supérieur. En avant et latéralement, elle répond à la région pressilienne contenant l'artère carotide externe, la parotide et le nerf 7, comme vous voyez à ce niveau-là, voilà le nerf facial, avec ses différentes branches, bien sûr. Dans la région paratensilaire, il répond latéralement au muscle stylogloss, comme vous voyez à ce niveau-là. Il le sépare du nerf lingual. Voilà le nerf lingual, comme vous voyez à ce niveau-là. Médialement, il répond au muscle stylopharyngien, comme vous voyez à ce niveau, le muscle stylopharyngien, et au muscle constricteur supérieure du pharynx, à l'artère palatin ascendante, et elle passe entre les muscles constricteurs supérieur et moyen du pharynx pour atteindre la langue. La langue. Il se divise sous la muqueuse de la base de la langue en différentes branches. Maintenant, on va parler des branches collatérales. On a la première branche qui est le nerf tympanique. Il naît du ganglion inférieur, comme vous voyez à ce niveau, et il monte verticalement à travers le canal canalicule tympanique et il se divise pour former le plexus tympanique. Il va donner plusieurs branches. On a le nerf petit pétreux qui traverse la paroi antérieure de la cavité tympanique puis la fosse crânienne moyenne avant de traverser le foramen pétreux pour atteindre le ganglion otique. On a le rameau tubaire destiné à la muqueuse de la trompe auditive, on a le rameau de la muqueuse de la fenêtre cochléaire et le rameau pour la muqueuse de la fenêtre vestibulaire. On a aussi le nerf carotico-tampanique qui traverse la paroi carotidienne de la cavité tympanique pour rejoindre le plexus carotidien. La deuxième branche, c'est le rameau communiquant avec le rameau auriculaire du nerf vague. Il naît du ganglion inférieur. On a aussi le nerf du sinus Carotidien. Le nerf du sinus carotidien est né en regard de l'artère carotide interne et la côtoie jusqu'au sinus carotidien et au glomus carotidien. On a les rameaux pharyngiens et sont destinés au muscle constricteur supérieur du pharynx, à la muqueuse pharyngien, au plexus pharyngien. On a aussi le nerf du muscle Stylopharyngien, comme vous voyez à ce niveau, le nerf du muscle stylogloss et on a les rameaux tensilaires. Les rameaux qui sont destinés à la tensile palatin. Ils forment un fluxus sur la face latérale de la tensile. Pour les branches terminales, ils se terminent en rameaux lingaux destiné à la muqueuse du dos de la langue, aux papilles calciforme, à l'épiglotte et au plus glosso latéral. latéraux. Concernant ces connexions, le nerf glossopharyngien s'anastomose avec le nerf trigymaux dans la langue, le nerf facial, le nerf vague, le sympathique cervical, Concernant la fonction du nerf glossopharyngien, sa fonction motrice, il concerne le temps pharyngien de la déglutition. Il faut noter que sa paralysie isolée entraîne généralement la perte du réflexe de baillement ou réflexe pharyngien et des troubles temporaires de la déglutition. Seule l'atteinte commune du nerf glossopharyngien et du nerf vague entraîne des troubles durables. Pour la fonction sensitive, il concerne la muqueuse du nasopharynx, de la trompe auditif et de la caisse du tympan, aussi de l'oropharynx, de l'isine du gaussier et du tiers postérieur de la langue. Il faut noter que son excitation au niveau de la muqueuse tympanique au cours d'un examen otoscopique provoque une tour au niveau de la muqueuse pharyngienne et une nausée -reflexe. Pour la fonction sensorielle, il contrôle la sensibilité gustative du tiers postérieur de la langue et de l'isme du gaussier. Il faut noter que l'hypogosie ou l'agosie du nerf glossopharyngien est ignorée du sujet. Pour la fonction autonome, il est responsable de la sécrétion parotidienne et participe à la régulation de la tension artérielle grâce au nerf du sinus carotidien. Il faut noter que le réflexe carotidien est caractérisé par une hypotension et un ralentissement cardiaque provoqués par la pression du sinus carotidien. Il faut noter aussi que les névralgie du nerf glossopharyngien est caractérisée par des crises récidivantes de douleurs intenses touchant le territoire du 9e et 10e nerf crânien, la partie postérieure du pharynx, l'amygdale, le dos de la langue, l'oreille moyenne, et sous l'angle de la mâchoire. Le diagnostic de cette névralgie est clinique. Le traitement repose habituellement sur la carbamazépine ou la gabapentine. Alors pour conclure, le nerf glossopharyngien est le neuvième nerf crânien. Il émerge du bulbe arachidien comme on a déjà expliqué. Il passe par le foramen jugulaire. Et il a plusieurs rôles, notamment moteur, sensitif, sensoriel et autonome. Ce nerf peut être sujet de plusieurs atteintes qui peut donner des tableaux sémiologiques différents et riches.